Qui l'aurait cru L'honorable Ndanga Donald Devi est un jeune atypique de la région de l'Est du Cameroun et un pur produit de l'effet de Tripano dans la ville de Baturi. À la sortie de l'EFA en 2013, il n'a reçu de ses parents que de la sémence, une machette, une lime et une petite parcelle de terrain comme capital. Il a utilisé la force de ses bras pour réaliser son tout premier champ de haricots, maïs, arachides et c'était parti. Les revenus de ses premières activités agricoles lui ont permis de louer un hectare de terrain pour agrandir son exploitation. À ce jour, Ndanga Donal est propriétaire de 15 hectares de terrain en pleine forêt tropicale qu'il met progressivement en valeur. Ambitieux, Donal a créé un chic qui excelle dans la culture du maïs. À travers celui-ci, lui et ses membres viennent de recevoir une égrineuse, un semoire, et des engrais comme prix d'encouragement. On peut donc aisément comprendre pourquoi Donald Davy est aujourd'hui le député jeune de l'Acadie qui fréquente fièrement l'hémicycle et les hommes de pouvoir de ce pays et fait la fierté de toutes les efforts. Mais au-delà de ses succès, il reste toutefois nécessaire de noter que si ce jeune fait des merveilles par sa simple volonté, il a besoin du soutien de tous et de chacun pour persévérer et développer ses activités. C'est donc un vibrant appel qu'il lance à l'endroit des communautés et des organisations gouvernementales et non gouvernementales.